bonjour aujourd'hui je vais vous présenter la réservation euh, calendaire de l'eau. Pour information euh, au moment de l'enregistrement de cette vidéo euh, cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec le SIGB COA euh, donc le principe c'est d'avoir euh, une notice euh, qui représente un, une malle, un lot et dans laquelle on va retrouver plusieurs documents donc dans cette malle euh, on va avoir quatre livres euh, Gata Mister Brown, La Femme et le Privé. Euh, le SIGB, donc, en l'occurrence, va créer une notice qui contient, euh, qui référence en fait, quatre exemplaires d'autres notices. Dans Bokeh, une fois que tout est configuré, comme euh, précisé sur la documentation de la fonctionnalité, il y a une configuration qui est assez euh, importante. Vous pouvez retrouver dans votre notice de lot euh, les liens, grâce à une fiche XSLT, vers euh, les notices, appelons les filles, euh, des documents inclus dans cette malle. Donc, par exemple, dans, la, dans ce lot élémentaire, mon cher Polar, je vais avoir le livre Agatha. Donc, je peux basculer euh, sur la notice Agatha, dont un des exemplaires est euh, compris dans la malle. Et de même, lorsque je suis sur cette notice et que je vois qu'un exemplaire fait partie du mal, on va remplacer la disponibilité par le lien fait partie du lot élémentaire mon cher polar. Et ce lien est cliquable et quand je clique dessus, je vais retourner sur euh, la notice qui représente la malle. Voilà. Euh, au niveau de la réservation. Euh, ce principe-là peut être utilisé pour euh, réserver des expositions, permettre à la bibliothèque de prendre une malle à sa bibliothèque départementale et donc de réserver pour une période donnée. Tout ceci fait l'objet euh, de configuration. Mais quand un, un exemplaire est réservable de manière calendaire, quand je clique sur le bouton « Réserver », j'aurai une nouvelle boîte de dialogue qui va m'afficher à la fois les périodes euh, de réservation existantes, là il n'y en a aucune, et un formulaire pour choisir mes dates de réservation donc par exemple si je vais pouvoir réserver du 23 septembre imaginons au euh, 3 novembre cette euh, cette malle donc quand je valide cela envoie la requête de réservation au SIGB et euh, qui peut la prendre ou non en compte selon euh, les règles établies donc là une réservation est effectuée je vois que si je reclique sur le bouton réserver euh, je vois que j'ai une réservation du 23 septembre au 30 novembre et euh, que les la période de réservation qui sont déjà prises donc je vais ne vais pas pouvoir réserver de nouveau sur cette période là euh, s'affiche en orange comme indiqué sur ces calendriers. aussi lorsque je vais sur mon compte euh, je vois ma réservation sur élémentaire mon cher polar et bokeh indiquera la période sur laquelle ce document est réservé. Dans quoi, plus précisément, au niveau de, des réservations sur euh, ce euh, le lecteur James Bond, je vois qu'il y a la réservation sur Mal001 qui est posée. Et lorsque j'inspecte les réservations, quoi m'a affiché un calendrier avec la période de réservation euh, déjà faite. Voilà, merci, c'est tout pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.